Les fosses nasales sont situées au centre de la face, sous la base du crâne, au-dessous de la cavité orale et en dedans des deux cavités orbitaires et des sinus maxillaires. On peut considérer aux cavités nasales quatre parois, deux orifices et trois méas. On va commencer par la description de la paroi supérieure. Cette paroi supérieure se présente comme une longue et étroite gouttière qui s'élargit d'avant en arrière. Elle est formée par la face postérieure de l'os propre du nez et du lipine nasal de l'os frontal. La lame criblée du litmoïde et la face antérieure et inférieure du sinus sphinoïdal. Ici... C'est le sinus sphénoïdal. Cette paroi supérieure sépare les fosses nasales de la cavité crânienne. Elle constitue un point faible car la lame criblée est fragile. Lors des traumatismes de la base du crâne, essentiellement au niveau du segment antérieur, on se retrouve parfois avec une fracture de la lame criblée de l'hythmoïde. Au niveau de cette lame criblée de l'itmoïde, on a la durmère qui adhère fortement à cette lame criblée. Lorsqu'il y a une fracture, on aura euh, issu du liquide céphalorachidien rachidien par les fosses nasales et il va couler par le nez. On parle alors d'une rénorée c'est l'écoulement du liquide céphalorachidien par l'UNE. La paroi inférieure ou le plancher des fosses nasales est constituée par le processus palatin du maxillaire dans ses du tiers antérieurs et la lame horizontale de l'os palatin dans son tiers postérieur. La paroi médiale au septum nasal elle est étendue d'une narines en avant jusqu'au coin en arrière. Elle possède un squelette osteocartilagineux. On distingue en haut et en avant la lame perpendiculaire de l'os hythmoïde. En arrière, l'os vomère. En bas et en avant, le cartilage septal. La paroi latérale comprend deux étages. Un étage supérieur itmoïdal répondant latéralement à la cavité orbitaire et un étage inférieur maxillaire séparant la cavité nasale du sinus maxillaire en avant. Voici le sinus maxillaire en avant et de la fosse infratemporale. En arrière, la paroi latérale se porte des saillies osseuses appelées les cornées qui sont séparées par l'héméa. Et cette paroi joue un rôle considérable dans la physiologie respiratoire et c'est cette face qu'on explore lors de la l'arénoscopie. Les cornées, ce sont des lames osseuses, minces, arciformes au nombre de trois. On a le cornet inférieur. Il est indépendant de l'hythmoïde. Et il est plus long que les deux autres. On a le cornet moyen et le cornet supérieur. Chaque cornet nasal délimite avec la partie de la paroi latérale en regard un espace appelé MIA. Il existe trois MIA. Euh, le mia supérieur situé entre le cornet moyen et le cornet supérieur. C'est à son niveau que s'ouvrent les cellules hythmoïdales, les cellules hythmoïdales euh, postérieures et l'orifice du sinus sphinoïdal. Le mia moyen contient les ostions de drainage du sinus maxillaire, du sinus euh, frontal et du sinus hythmoïdal. Le méa inférieur reçoit l'orifice de drainage du canal lacrymo-nasal. Le comblement de Méa par du pus dans ce qu'on appelle la sinusite. Euh, sur cette maquette, on distingue qu'il y a d'autres éléments anatomiques qu'on peut euh, citer. Ici, c'est des filets nerveux qui traversent euh, la lame criblée de l'éthumide, c'est le nerf olfactif. Au niveau de la base du crâne, on a le bulbe olfactif et ensuite ici, c'est le tractus olfactif. On reconnaît également des branches du de nerf nasal postéro-externe et des branches du de nerf nasal postéro-inférieur. On a également le nerf grand palatin ou nerf palatin antérieur qui est donne des rameaux qui se ramifient dans la muqueuse de cornée nasale inférieure. Ensuite, il va émerger dans, euh, sur le palais osseux au palais dur par le foramen grand palatin. On le voit ici, lunaire, grand palatin au palatin antérieur. Après l'ablation euh, des cornées, on reconnaît sur cette maquette les labyrinthes et antérieur et médian labyrinthe et tymidal euh, postérieur on a ici l'ostium ou l'orifice d'ouverture du sinus maxillaire l'ostium du canal nasofrontal et ici l'orifice ou l'ostium du canal lacrymonasal. nasal